Quelles seront les retombées de la route du Rhum pour la Guadeloupe Les retombées sont extraordinaires. Je me rappelle à mon arrivée il y a deux ans, je rencontrais le président Alain Bièvre de l'aéroport et il m'a montré des graphiques de passagers. Et non seulement à chaque route du Rhum, vous avez un, une augmentation mais conséquente de, de passagers aériens, mais en fait, on crante ce nombre de passagers, c'est à dire que c'est une courbe ascendante quoi, qui ne retombe pas. Quoi. Et euh, ça montre rien que par ce, cet aspect là, euh, l'engouement et la, la, je dirais la vitrine que donne euh, une épreuve telle que celle là. Après, à la fois, il y a du volume et y a aussi de la qualité, c'est à dire qu'on montre des images les gens peuvent toucher quasiment cela et à travers une épreuve, je dirais, de, de, on, on l'a vu, hein, c'est une course en solitaire avec de la technologie. Et donc, donc euh, ça donne aussi une image je dirais, de modernité, de capacité technique, de compétence de la Guadeloupe qui est ouverte sur le monde entier. Quoi. Alors, euh, la population de la Guadeloupe va, va augmenter à ce moment-là, puisque le trafic aérien augmente. Euh, ça va poser peut-être des problèmes de sécurité. Et justement, la préfecture, qu'a-t-elle prévu euh, au niveau de la sécurité L'augmentation de, de population ne va pas créer, si vous voulez, des, des problèmes de sécurité, parce que la Guadeloupe est une région touristique et accueille régulièrement, euh, je dirais, beaucoup de personnes, que ce soit par les croisières, que ce soit par la, la, leur activité touristique euh, classique. Par contre, on a pris des dispositions à la fois sur le domaine maritime, aérien et terrestre, euh, qui doit permettre, je dirais, de, de, de, de gérer l'ensemble du dispositif. La seule innovation qu'on a fait cette année, c'était de prendre un dispositif global, parce qu'on a des festivités qui auront lieu à terre euh, à sainte anne à Pointe-à-Pitre, enfin sur l'ensemble du territoire et donc on voulait avoir cette vision globale afin de mieux assurer la sécurité. Après, on avait aussi une, une problématique, c'est-à-dire qu'il faut assurer la sécurité mais en même temps, il faut que le, le quotidien puisse se dérouler, les gens puissent aller au travail, les enfants à l'école, les lycéens au lycée, les étudiants à étudier. Et donc ça, c'est important aussi de, de de mettre le, bon, le curseur au bon moment et donc c'est pour ça que les dispositions ne seront pas les mêmes suivant les, les horaires afin de s'adapter je dirais aux contraintes réelles qu'on va avoir. Euh, je dirais le, le, le point d'or que ce sera l'arrivée des Guadeloupéens évidemment, euh, le, les premiers arrivés des, des, des, de la course et après les concerts mais les concerts en Guadeloupe on sait, on sait euh, les gérer et, et assurer la sécurité. Alors Il y a la sécurité en mer. Est-ce que la préfecture a mis un dispositif, a déjà coordonné tout ça Oui, la sécurité en mer est, est parfaitement assurée. La direction de la mer, M. Vasselin, son directeur, connaît parfaitement parce qu'il a déjà connu les précédentes éditions. Et on a la chance d'avoir un comité des pêches qui, qui, qui a un savoir-faire, qui est reconnu qui est connu et reconnu par les skippers eux-mêmes et donc par euh, toutes ces équipes. Et donc ce qui fait qu'ils ils assurent vraiment parfaitement la, la sécurité en mer avec évidemment les services de l'État. Hein, mais euh, on, on a vraiment un dispositif très, très adapté avec une connaissance fine, je dirais, de, de la mer et de, de, je dirais, des courants, des vents, euh, de tout ce qui peut arriver. Quoi. Bien, merci. Merci à vous. Alors président, politiquement, qu'est-ce qui va changer vous Oh non, rien ne change politiquement. Nous sommes euh, euh, sur la deuxième édition de la Route du Rhum. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes manifestations euh, euh, mondiales, la plus grande manifestation mondiale, 138 Skippers. Donc aujourd'hui, c'est la conférence de presse pour présenter effectivement l'organisation autour, l'agrandissement du village à Saint-Malo, comment sera organisé le village ici, comment euh, euh, euh, ce sera euh, euh, euh, fait de manière à recevoir la population guadeloupéenne sur la basse terre et aussi ici sur Pointe-à-Pitre, donc voilà euh, tous les partenaires ont parlé, ça s'annonce très très bien, nous espérons relancer l'économie de la Guadeloupe par cette route du Rhum surtout que nous savons en même temps que nous aurons le rallye des îles qui arrive à Marie-Galante que la région finance depuis trois ans j'en ai entendu parler dernièrement et personne n'a dit que c'est la région qui finance depuis trois éditions, et en mars nous espérons euh, avoir une, euh, un autre grand village dans une commune, on aurait souhaité un grand terre, de manière à permettre aux classes 40 de retourner du côté de la Rochelle. Mais tout cela, c'est dans l'intérêt économique de la Guadeloupe. Nous avons vécu deux ans de Covid, Fiona qui est passé sur nous. Aujourd'hui, nous essayons de mettre tous les moyens, tous les atouts de notre côté, de manière à relancer l'économie de la Guadeloupe sans oublier les agriculteurs, les pêcheurs, les commerces, le sport, la culture. Donc tout ce monde-là sera pris en compte, en charge, de manière à ce que la Guadeloupe puisse retrouver, on oublie souvent de le dire, sa croissance qui était en 2019 de 4% meilleure région de France. On oublie de le dire, 4% et moins 6% de, de, de, de chômeurs. J'ai confiance en la solidarité des Guadeloupéens pour que nous puissions retrouver cet élan de croissance de la Guadeloupe.